Voilà, on est en fait dans la cour de la boutique culturelle, qui se trouve rue Van Lint, numéro 16, en plein cœur de Kureguen. Alors nous, on est un petit peu les originaux du quartier, puisque nous sommes en fait un espace socio-artistique. Dans socio-artistique, il y a social. Pourquoi Parce qu'on est une association reconnue par la cohésion sociale. Et artistique, parce que nous, on a envie de, de faire plaisir aux gens du quartier en organisant des expositions, des concerts, des événements artistiques avec les associations. C'est un peu un hall d'entrée sur le monde artistique chez nous. donc On n'est pas, pas le Beaux-Arts, on n'est pas le Botanique non plus. On essaye donc d'avoir à cœur que les gens puissent venir de manière euh, relativement simple chez nous, que ce soit parce qu'on est bien placé géographiquement, donc on a des trams, des transports, que ce soit parce que le travail qui est présenté n'est pas trop complexe en général et qu'on essaye de faire une introduction sur ce qu'on présente, ou parce que simplement c'est quasiment gratuit. Et on ne fait pas non plus concurrence au centre culturel bon, Escale du Nord, ici en Underlake puisqu'on propose en général un tout autre service. L'ambiance est sympa, Donc moi je ne connaissais pas, je cherche toujours à découvrir, à creuser de nouvelles pistes. Alors ça c'est tout le défi de la cohésion sociale, hein. ça, ça fait des années je pense qu'on travaille dans ce quartier à différents niveaux et on se rend compte que même si on existe depuis 15 ans, les, les gens du quartier ont encore du mal à ouvrir euh, la porte de la boutique culturelle et on regrette un petit peu puisque finalement nos murs sont aussi ouverts aux artistes du quartier. Je pense que ce sera notre défi d'ailleurs dans les années à venir de pouvoir réellement s'ouvrir, offrir notre espace aux gens du quartier.